bien salut à tous, c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Sades Gaming Headset SA928. Alors avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager à la commenter et à t'abonner pour ne rien rater les prochaines vidéos. Allez c'est parti Et si je commence cette présentation avec le poids, c'est que c'est la caractéristique la plus importante pour moi. Car avoir un casque trop lourd sur la tête pendant plusieurs heures, c'est pas vraiment l'éclate. Donc ce casque pèse environ 580 grammes et sur la durée vous ne le sentirez même pas. Vraiment, la qualité de son est excellente, certes, je ne suis pas un professionnel, mais je peux vous assurer que ce n'est pas du tout inaudible. Même en jeu, vous entendrez aussi bien le son de votre jeu que vos coéquipiers. J'ai remarqué que les basses étaient un peu plus poussées, c'est pas grave, ça apporte une meilleure qualité je Donc ce casque est relié à un petit boîtier qui vous permet de contrôler celui-ci. Alors je ne pourrais pas vous dire à quoi sert le bouton chat de volume parce que je ne l'ai pas encore utilisé. J'utilise essentiellement le Game Volume pour augmenter ou diminuer le son du jeu et surtout le bouton Mic Mute qui vous permet de couper le micro très rapidement. Donc vous branchez votre casque à ce boîtier et le boîtier à l'ordinateur. Prévoyez aussi une prise jack et USB. L'USB c'est pour le son et le jack pour le micro. Tiens parlons-en du micro. Sachez que je suis actuellement en train de parler avec celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, la qualité au rendez-vous. Vraiment rien à dire là-dessus. Juste bravo. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter à t'abonner. Pour ne rien rater. Des prochaines vidéos. Allez, salut